Bonjour à tous, c'est Pascal de la chaîne Magique Pascal. Sur la thématique de la magie des cartes, je vais vous présenter un tour de magie sur la capacité visuelle. Pour réaliser cette expérience, je vais demander à Brigitte d'être le témoin de cette épreuve. Sur la base de 4 cartes, nous allons utiliser la faculté de déplacer la matière. Et maintenant, place à la magie. Bonne année, bonne santé et beaucoup de bonheur. Pour cette année 2022, j'espère que cette année sera prospère pour vous et que vous aurez le, la joie et le bonheur de venir nous regarder car on va sortir pas mal de vidéos. Voilà Brigitte, allez pour la nouvelle année, je vais te présenter une petite expérience sur la capacité visuelle. Alors de quoi s'agit-il Simplement, euh, j'attire ton attention sur les mouvements que je vais faire. Mm -hmm. hein, si tu vois quelque chose, tout de suite, tu, tu le dis. Hein. D'accord On va essayer. Très bien. Je vais utiliser très peu de cartes en fin de compte. Je vais utiliser deux valets. Deux valets noirs et deux, euh, deux jokers. D'accord Alors c'est oui. très simple. Je vais prendre, euh, par exemple, nous allons mettre un joker sur la table. Est-ce qu'on la voit bien On le voit bien Oui. Regarde, je fais le deuxième sur la table. Oui. Et je vais utiliser une technique que les magiciens utilisent depuis fort longtemps, c'est le contact. Alors de quoi s'agit-il C'est très simple. Il suffit de simplement de tapoter comme ça. Ah ouais Et instantanément, tu vas pas me croire. Je me retrouve avec oh, les deux valais. Incroyable. Pas mal. Est-ce que tu as vu quelque chose Non. Ça a été rapide. Ça a été rapide. Hum Alors. On va essayer de faire différemment. On va essayer ouais. de... Parce que je sais que la première fois, les gens ont du mal à suivre. Donc, je vais essayer d'aller plus lentement. D'accord. Regarde, je recommence. Je prends un valet. D'accord. un joker. Un joker, pardon. Un deuxième joker. Oui. Et, et les valets, je vais tous les utiliser. Je vais les laisser. D'accord. Regarde bien. Simplement. Oui. En tapotant. Tu as vu quelque chose Avez-vous vu quelque chose Non, rien du tout, franchement. Je fais disparaître les... Les cartes Non. Si. Ah ouais Regarde, les jokers ont disparu, non pas, sur, le, sur leur corps, mais sur leur âme. Et Regardez, instantanément, boum. Oh, c'est incroyable Deux as Deux as Et rouge Et concernant les valets, je suis désolé de vous le dire, et eh bien, il n'y en a jamais eu. Oh, c'est fort Car là, nous avons que... quatre as et depuis le début, je manipule vos esprits. On voit ça. Ça se transforme à vue d'œil. Voilà. J'espère que ça t'a plu Ah Très bien. Franchement, euh... j'espère que ça vous a plu. Écoutez, bah, likez, commentez, comme d'habitude. Et retrouvez-nous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Vous, et moi. On vous dit encore une fois, bonne année. Et à très bientôt. Ciao. Ciao.